Aujourd'hui, on va fabriquer de l'encre de Chine, maison, une bougie, nécessaire une bougie, nécessaire du sabon, et nécessaire de l'eau. récupérer récupère la fumée de la bougie. On récupère la fumée. Après, il faut mettre de l'eau. Met de l'eau à l'intérieur. Et après, il faut mélanger du sabon écrasé pour faire l'alliage entre le carbone et l'eau. Sinon, euh, je vais vous montrer. L'eau, il le euh, fumé, il ne se mélange pas comme vous pouvez le voir. le voir. Ça se mélange pas, l'eau et la fumée, regarde. Avec le produit miracle, c'est du savon. On gratte un peu de savon. Du savon, là, c'est bon, ça. C'est bon, le savon. Le savon, c'est bon. Maintenant, il faut bien mélanger. mélange le savon et la fumée avec l'eau. Une fois bien mélangé, on peut voir que la fumée se mélange avec l'eau. Ça fait l'alliage. En fait, le savon, c'est ce qui fait l'alliage entre l'eau et la fumée, le carbone. Bon. Et après, ça se transforme dans une encre chinoise comme ça. La pure encre chinoise, comme vous pouvez le voir. C'est bon ça. Non. On peut j'utilise cette encre pour le tatouage L'encre de tatouage, l'encre de chine. On fabrique l'encre de chine maison. Une bougie, du savon et de l'eau. C'est tout. Et vient mélanger.